Ouais les amis, je sais pas si vous allez m'entendre hein. Gros gros son ici 85-86 hein. Et euh, on voit la tranche, elle est là Je sais pas si vous voyez J'espère que vous voyez bien, j'espère que vous allez m'entendre avec le vent A mon avis c'est une année. Ouais Un gros Napio ouais, très très joli en plus Très très très très joli Ouais ouais, là, il est magnifique euh, Napoléon 1956 Ah ouais, il est superbe 10 centimes Atelier W donc Atelier Lille. Ouais, je suis très content, il n'est pas abîmé du tout. Je suis vraiment content. Super, allez, je continue.